Si toi aussi tu te fais refuser en Mythique+, Plus. si ta classe ne convient pas, si ton ni e level ne convient pas, si ton berger blanc ne convient pas, cette vidéo est faite pour toi, c'est parti Bon, les joies de World of Warcraft, il faut jouer à plusieurs, ça demande d'avoir un groupe. Potentiellement, tu n'as pas 4 amis disponibles de ton e level qui ont les bons rôles, la bonne composition, c'est la merde, tu te dis, c'est pas grave, je vais taguer des clés Mythique avec des gens. Tu dis, bon, au fond, ouais, c'est pas grave, je vais jouer avec des gens que je connais pas, je vais apprendre à les connaître, tout va bien se passer. Bon, bah, jusque là, hein, franchement, j'ai envie de te dire, vas-y, fonce Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dire, bon, bah, simplement, euh... Bon, allez, tiens, on va dire, on va dire, hein, je, voilà, j'ai je... environ fait des... des 12, des 13, des machins. Euh... Là, euh, j'ai réallé mon coffre, euh... donc on a fait des 14, des 13, des 12. Tu dis, bon. Je me dis, je vais faire les 12. Donc, tu dis, euh, simple, ben voilà, tu vas faire des 12, quoi. Donc, tu vas en recherche de groupe, c'est pas grave. Tu dis, ben, on va trouver un groupe déjà fait. C'est pas, pas gênant, au fond, après tout, pourquoi pas. Donc, tu vas dans les clés mythiques, tu tapes, par exemple, plus 12. Ça va te montrer les clés de 10 à 14, en général, aux alentours de 12. Et tu dis, je vais tag. Alors, cette vidéo, c'est pour la science, ne fais pas ça chez toi, ne tac pas pour rien dans les groupes, c'est uniquement pour la science, et la science justifie les moyens dans une certaine mesure Mais là, ça va, on va pas faire de mal à personne, dans cette vidéo, t'en fais pas, euh, juste voilà, évite de reproduire chez toi. Donc, on va imaginer s'inscrire à tous les trucs qui sont autour de 12, euh, parce qu'on a envie de 2 tags, ok et Je suis dit, bah, on bah, va idéalement prendre là où il y a déjà un tank, histoire de dire qu'on en a quand même une chance, ou au moins euh, un healer, et on va voir à quoi on est pris. Tiens, même une 4 de la souffrance 11, euh, et voilà, il monte du 12-13, même du 14, tiens, on va chercher, on peut même prendre du 14. Bon, bon là, en l'occurrence, on est pris mais, mais, mais euh, normalement on l'est pas ok normalement on l'est pas donc euh, c'était pour te montrer que ça marche pas <rire> voilà là en l'occurrence on l'est pris bon euh, je, moi dans plus bordel normalement je suis pas censé être pris whatever normalement ça ne marche pas voilà normalement tu passes à faire ça des heures et des heures et, et, et à la fin tu es frustré et tu te dis mais putain ils veulent pas de démonistes, ils veulent pas de prétrombre, ils veulent même pas de moi en mage, ils veulent pas de moi en machin j'ai besoin d'avoir un hériau de malade alors euh, tu es censé le savoir j'imagine je vais même te remettre à jour euh, raider.io euh, tout de suite et je relade euh, donc j'arrive voilà, je, je refresh la vidéo voilà j'ai mis raider.io à jour et compagnie donc t'es pas sans le savoir pour prendre les gens sur les clés on se base sur un truc qui s'appelle raider.io euh, principalement parce que c'est le CV de, de WoW au niveau des, des donjons voilà, c'est la façon de savoir si t'as déjà fait ou pas l'instance donc de la même façon qu'une entreprise recrute les personnes qui ont déjà quelque chose qui a, un, un, de l'expérience dans ce domaine Sauf une petite partie d'étudiants qui vont pouvoir apprendre, mais grosso modo, ils ont besoin de gens qui savent déjà faire le job. C'est plus ou moins la même idée quand tu montes une clé pick-up. Donc, ça va se baser sur le score raider.io, donc il y a ce score-là. Tu peux trouver le tien directement en installant la donne ou simplement en recherchant ici. C'est basé sur les bases de données de World of Warcraft, donc que tu utilises ou non la donne, tu as un score raider.io. C'est un truc qui, généralement, frustre beaucoup les gens. Mais on va, y revenir, on va y revenir doucement dans la vidéo. Donc par exemple, là, moi, mon moine, il a 900 de score Raider.io. C'est assez faible, bon, il a une semaine de jeu, c'est correct, on va dire, c'est correct, c'est pas énorme. Mais ça justifie pas d'être dans les clés, d'être pris dans les clés, généralement, ils attendent 1200, 1300, enfin, plus tu vas monter, plus ils vont attendre à ce que tu aies un score Raider.io haut. Oh. Et généralement, si c'est pas le cas, du coup tu vas devoir vraiment monter doucement ton Raider.io en faisant des clés euh, qui top petit à petit ton score, de façon à ce que les gens aient confiance voient que effectivement tu as fait plusieurs clés et que ça va bien se passer. Typiquement, dans mon cas, on peut voir que j'ai fait euh, des 10-14 dans les temps, j'en ai fait 9, etc. etc. Donc tu, bon, c'est déjà un petit peu rassurant, tu dis le mec, ok le mec, il a déjà fait des clés, il en a timé, euh, il a timé euh, des clés euh, au-delà de 10, il en a timé une dizaine, bon il a déjà un peu pratiqué le contenu tu peux te dire déjà bon voilà c'est un petit peu rassurant mais potentiellement tu vas pas être pris même en ayant fait tout ça tu vas pas être pris et puis il faut débuter à faire tout ça et c'est super compliqué c'est normal on va du coup je vais te montrer la, la problématique inverse dans cette vidéo du mec qui crée son groupe c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps hier en fait et du coup je me suis dit faut à tout prix que je fasse une dessus. donc apparemment il y a un problème basique d'offres et de demandes dans cette vidéo, encore une fois, ne reproduis pas ça chez toi, c'est pas bien, mais c'est pour la science. Et c'est pour l'avenir de, de l'humanité. Donc, imaginons on crée un groupe de donjons mythiques. On va dire qu'on va créer un groupe sur un donjon qui est assez demandé, par ouais. exemple l'autre côté ou tiernacite. On va dire par exemple un Tiernacite. On va créer.. On va le créer en. 14, voilà. Bon, alors, c'est une clé qui est très demandée, 14. Bon, on va juste voir un truc. Est-ce que les gens taguent Est-ce que les gens taguent une une, pure une de tiracide, 14 Donc, c'est parti. Je lance brume de tiracide, 14. Je suis solo DPS. On va attendre un petit peu. Re regarde ça, regarde ça. À quel point ça va vite Je te laisse mater. Hein. Je vais vite la retirer, histoire que les gens ne se fassent pas de fausses attentes. Mais là, je suis solo DPS. Imagine... Imagine si je suis tank à quel point ça ira encore plus vite parce que les gens se disent ⁇ Waouh Waouh Une clé !⁇ Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un problème d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas monter leur propre clé. Et du coup, ce qui arrive, c'est que quand tu... Attends aux clés, genre typiquement hier, j'ai fait que les trucs où j'ai mis mes propres clés. Donc euh, généralement, je suis déjà avec des gens, j'ai un tank, un DPS, euh, deux DPS, voilà, et par notation, on cherche un healer, un DPS ou genre de truc. Tu as, sans te mentir, 80 demandes en moins d'une minute sur des clés qui sont de 12, 13, 14. Dès que tu as en plus, imagine un tank en plus, c'est encore pire. Là, je vais même mettre une clé un peu moins demandée, on va mettre par exemple du 12 sur l'autre côté. Et je vais mettre en spé tank avant. Juste que tu vois un petit peu à quel point ça tag extrêmement vite. Tank, c'est encore mieux. Évidemment, si t'as le choix de jouer tank, c'est encore mieux. Ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, du coup, il y a peu de personnes qui osent mettre leur propre clé. Pour une raison qui n'est pas tout à fait claire pour moi. J'ai plusieurs pistes, mais euh, je ne suis pas encore complètement sûr. Donc, typiquement, imaginons que je suis en spé tank. Je vais mettre une autre côté, 12 mythique. C'est pas. Bon, c'est pas, pas énorme. Une 12, ça fait pas le coffre de la semaine. On est quand même... Euh, là, on est mardi. Le reset, il est bientôt. Les gens ont besoin de 14. Hein, ils ont pas besoin de 12. Je te laisse mater en combien de temps il va y avoir des gens qui vont tag à cette clé. Donc là, typiquement, il y a déjà un démo qui va tag. Je vais attendre euh, 30 secondes. C'est pareil, on va pas donner de faux espoir aux gens. C'est juste pour te donner une idée. Le but, c'est pas que tu vois qu'on a 80 qui est tag, juste que tu vois à quel point ça tag est extrêmement vite. Là, par exemple, même une autre côté en 12, Matt, c'est en train de se remplir tout seul! Il y a énormément de gens qui demandent à un genre des clés. Et plus tu vas être nombreux, plus ils vont se dire, bah attends, euh, ça va être ma place. Et plus ils vont venir. Imagine si tu tags déjà avec un groupe où tu as un healer, un tank. C est, c est tous les jours, voilà, voilà, voilà. Là, on peut déjà scroller à fond la liste et que ça, il y a déjà énormément de demandes. C'est débile en fait. Et, et je te dis, plus tu vas être nombreux dans ton groupe, plus il va y avoir de demandes. Et le 80 en moins d'une minute, c'est notre joke, c'est un truc que j'ai vécu hier. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, si tu passes des heures, des minutes et tout à, à ne pas trouver de groupe pour tes clés, une solution, ça peut carrément être de proposer ta clé. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème d'offre et de demande à ce niveau-là. Outre ça, ça permet... De se rendre compte de plusieurs choses. 1. Si tu joues une spec qui est sous-demandée, bah, au moins c'est toi qui la joues, Donc t'es sûr que de toute façon tu vas être pris dans ton groupe parce que c'est ton groupe à la base. Donc si tu joues des mots, euh, boire, prêtre, les specs qui sont de toute façon pas dans le top score Raider.io et du coup les, où les gens pensent que c'est inutile, bon, ça c'est un autre débat. <rire> Est-ce que c'est con Oui. Est-ce que c'est comme ça Oui. Donc si tu ne joues pas un truc qui est top méta, si tu ne joues pas euh, par exemple un chasseur, un mage ou un voleur, ça va être compliqué d'être pris dans les clés parce que les gens vont penser que bah c'est nul, voilà. Donc si tu crées ta propre clé, au moins tu es sûr d'être pris toi-même. Le truc également, c'est quand tu crées ta propre clé, tu te rends vite compte de quels sont tes critères et tes critères ils sont logiques en fait. Il y a pas de mal à ça. Tes critères, ça va être un dans un premier temps, quel est ce qui nous, qu'est-ce qui nous manque. Typiquement, euh, si il te manque euh, une BL, bah as envie que le dernier il puisse faire la BL, donc tu vas te diriger vers un chasseur, vers un mage ou un chaman. C'est logique, parce que tu dis quand même les tambours, les tambours, hein, cette extension, pour rappel, ces petits tambours-là, ils font 15% de hâte. T'as envie d'avoir une belle dans ton groupe. Ensuite, il y a des classes qui n'apportent de toute façon pas grand-chose et dont tu n'as pas spécialement envie d'avoir, euh, qui vont pas te compléter ton, ton groupe. Ton but, c'est quand même de faire ta clé, de réussir à la timer, de réussir à la faire. Tu montes un projet, et quand tu montes un projet, quel que soit le domaine dans lequel tu le fais, ton but, c'est que ça réussisse. C'est pas de prendre euh, d'aider les personnes à ce qu'elles réussissent à faire ton projet, à... Euh, apporter les personnes pour qu'elles y arrivent elles. Ton but, c'est que le projet passe. C'est d'avoir des personnes qui ont les compétences ou le profil requis pour que ça passe. Et du coup, tu te bases sur bah, qu'est-ce qui te manque dans ton groupe. Donc voilà, si tu manque une BL, tu prends une BL. Euh... S'il te, euh, voilà, si te manque un healer, bah, tu vas aller chercher un healer. Si tu as un groupe de caster, tu as plutôt envie d'avoir un chaman heal parce que le mec, il va avoir des cuts en 12 secondes. Si, suivant l'instance que tu vas faire, tu vas avoir plutôt recherché tel type de profil en healer, Bon bah c'est normal, faut pas voir ça comme un côté frustrant parce que, bah comme je te dis, typiquement il y a 80 personnes qui vont demander de rejoindre la même clé, forcément il y aura 79 personnes qui vont être tristes et une contente. Donc au final le ressenti que t'as, c'est que t'es jamais pris. Ce qui est normal parce qu'au final, quand t'es de l'autre côté de la barrière, tu te rends compte qu'en fait bah, t'es obligé de pas prendre tout le monde parce que les, les spots sont super limités. Donc, une fois que t'as choisi la classe, imaginons, du coup tu te dis, euh, tiens moi comme il y a... Euh, ah bah je prendrais bien un guerrier Parce que guerrier, je sais qu'ils vont avoir du mal à trouver des groupes On est déjà deux corps à corps Un guerrier qui va mettre un petit buff de, de PA euh, Pourquoi pas Dans tous les cas on a assez de contrôle On, on, on, on a ce qu'il faut On peut prendre un guerrier Ça lui fera plaisir Voilà tu dis, euh, voilà, c'est bien parce que les guerriers tu sais qu'ils vont galérer à trouver des clés Donc tu dis ok je vais prendre un guerrier Parmi ceux là même si c'est un guerrier T'en as quand même huit différents qu'on peut utiliser à ta clé Sur quoi tu vas te baser si on prend ton guerrier bah tu vas évidemment te baser sur quel est le mec qui a le plus de chances de réussir. Tu tags une 14 ou une 13, les mecs qui taguent, la plupart du temps, n'ont jamais fait de plus 10. donc bah, Déjà, t'es un peu en mode, euh, mec, il, il a jamais tagué un truc avec le prideful, donc euh, bah, il connaît pas forcément euh, voilà, comment ça marche, euh, il a pas forcément l'habitude euh, non plus euh, de savoir mitiger les dégâts euh, qui sont importants à mitiger sur les grosses clés, etc. C'est dangereux. Et ton but, c'est pas forcément de faire plaisir à la première personne qui vient tag c'est de faire en sorte que ton projet fonctionne. Bah du coup, tu vas regarder quel est euh, le, le RIO. Est-ce que le mec, il a déjà réussi des clés en 10+, plus Oui, non. Est-ce qu'il a déjà réussi 10+, plus sur ce, ce, ce même donjon Oui, non. Et à partir de là, déjà, tu vas être vachement rassuré sur la personne. Dans un second temps, évidemment, tu vas regarder les level et te dire... Pas en fait, genre, il a un gros level, c'est bien. Mais tu vas te dire, si le mec est vraiment trop bas par rapport à la clé, genre, s'il a 190 levels pour une 13... Ça fait chier. Genre, euh, t'as quand même envie, si tu fais une 13-14, d'avoir des mecs qui ont euh, aux alentours de 200 e-level. Pas, pas forcément 215, hein, si tu vois, mais aux alentours de 200 on dit, bon. voilà, un. Tu dis, faut quand même que le mec, il ait, il ait du gear, s'il a pas de gear, euh, ça va être un problème, surtout en tyrannique. Les boss, si tu les blastes pas, ça, ça, va être, ça va être un problème. Justement, tu fais en sorte d'avoir tes routes, d'avoir Prideful, d'avoir le gros affix qui te fait les buffs de dégâts, et tu dis, je vais la démonter. Si le mec a pas assez de gear, ça va être un problème. Mais généralement dans tous les cas le gear au final tu vas pas trop regarder l'item level et tu vas plutôt te baser sur est-ce que le mec a déjà le profil ou pas et est-ce que le mec a des chances de réussir à savoir. Tu demandes pas est-ce que le mec ait fait une 16 pour timer une 12 mais pour faire une 12 t'espères que le mec il a idéalement fait déjà une 10. Bon, faut pas être débile non plus, évidemment. Donc, tu vas pas forcément prendre euh, la grosse brutasse euh, qui a déjà timé euh, du plus 19 et attendre qu'il y a un mec qui a timé des 19 qui viennent se tag à ta clé. Mais tu essaies quand même de faire en sorte de donner un maximum de chance à ton groupe en termes de composition et euh, de RIO. Et le RIO, qu'on l'aime ou pas, on a quand même besoin de savoir, euh, quand tu crées un groupe mythique, est-ce que la personne a les compétences ou pas Tu es quand même fréquemment frustré ou déçu des personnes. Le truc, c'est qu'en mythique, une fois que ta clé est lancée, elle est lancée. Tu peux pas te dire, ok, le premier boss, machin, ça passe pas trop, il a pas assez de DPS, je vais le remplacer, je vais en prendre un autre. C'est pas du raid. C'est pas en mode, tu vas faire un wipe, tu vas regarder ce qui s'est passé, est-ce que le mec il est slacké dans des trucs ou pas, est-ce que machin... Tu le vois vite, hein, le niveau des personnes, une fois que la clé est lancée. Mais elle est lancée. Donc t'es parti avec le groupe que t'as. <rire> Et du coup, bah, c'est normal de faire en sorte d'avoir un maximum de chance avant de te chancer dans ton groupe. Sans pour autant, évidemment, exagérer, mais... Voilà, quand tu te mets de l'autre côté, c'est de la pure logique. Et donc au final, si tu veux réussir à monter ton RIO ou si tu n'arrives pas à être pris dans les groupes, honnêtement, monter des clés, c'est une très bonne solution. Idéalement, si tu as déjà un ou deux amis de base, pour euh, avoir un rôle de tank ou autre, tu vas monter tes clés, tu vas être tranquille, et même le moment où tu as envie de faire ta 14, tu peux la garder pour les faire avec tes potes, pour leur proposer une weekly, etc. Et c'est excellent En vrai, c'est excellent, c'est un truc que tu peux pas faire si tu ne montes pas tes clés. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas monter leurs clés. Peut-être qu'elles se disent qu'il faut qu'elles lisent la clé, peut-être que, je sais pas, il y, y a pas mal de petits blocages psychologiques, je pense, à ce niveau-là, qui peuvent permettre euh, de passer outre, juste rien qu'en faisant ça. Après, évidemment, il bah, y a le reste, si hein, des gears, etc., t'as quand même plus de chance, mais le RIO, c'est une forme de CV, il faut quand même le considérer, monter potentiellement, faire un petit peu toutes les clés, c'est une bonne chose, et d'ailleurs, le truc que je recommande de faire, alors ça, bah, évidemment, c'est si t'as déjà des gens, c'est tu tags avec les gens qui t'apprécient, tu montes, tu fais tes clés, tu t'entraînes sur les donjons et tu regardes même pas si ça va te monter ton RIO. Moi, typiquement, mon RIO, j'en ai rien à faire. Je regarde, je fais, oh, je suis à 900. Bon, bah, je suis à 900. Mais je cherche pas à le monter spécialement. Je cherche à faire des clés, m'amuser avec les gens, me stuff, idéalement. Bon, ça, c'est compliqué. Parce que ce stuff en donjon, euh, faut que ça tombe. Hein, et, euh, et on sait que sur Shadowland c'est compliqué. Mais mon but, dans un premier temps, c'est d'aller faire des clés. C'est d'aller faire des clés, enchaîner, me dire, au pire, je remplis mon petit coffre, j'apprends les donjons, je profite du jeu, tout simplement. Et le RIO. Où il Mais ça, évidemment, ça marche mieux si tu as des potes. Si tu as pas forcément et que tu un peu en solo, c'est vrai que d'aller chercher les clés que tu les plus basses. Par exemple, dans mon cas, si y a je je sais que la semaine prochaine, je vais aller en faire une haute. Moi, là, il y a tyrannique, il y a des crotiques. Euh, bon, les temps qu'ils esquivent ça, c'est une clé qui est difficile. Je me dis, c'est pas grave si elle monte pas cette semaine, mais c'est bien de réussir à monter un petit peu toutes tes clés de façon à te donner un petit peu plus de, de profil et simplement apprendre toi-même sans te prendre le chou les donjons et voilà du coup pour cette vidéo Hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé qu est que, quel est ton ressenti et est-ce que toi aussi tu passes 40 ans à réussir à trouver un groupe et ça te frustre parce que de toute façon c'est chiant d'attendre et fraîche, attendre et fraîche postuler, postuler, décline, décline, décline. en tout cas je te comprends carrément le pick-up sur vous c'est quelque chose qui est vraiment compliqué surtout entre autres à cause du fait que les gens ont des attentes qui sont beaucoup trop grandes par rapport à, aux besoins si tu veux faire un raid normal ils vont te demander d'avoir déjà clean tout l'héroïque Bon, il y a plein de trucs comme ça qui sont complètement débiles, mais en tout cas, si tu montes tes propres clés, au moins, tu seras un peu moins frustré à ce niveau-là. N'hésite pas à me dire, en tout cas, si tu testes un petit peu de ton côté, qu'est-ce que ça donne, quel est ton ressenti, est-ce que tu arrives à trouver des groupes, enfin, à... à monter des groupes, en tout cas. Je te souhaite une excellente journée, profite bien, et on se retrouve très vite.